vous ouvrez ses archives 10 ans interview par la Fédération Hiéro Musique expérimentale Retour sur ce plateau de l'émission Manette et bien sûr je ne suis pas tout seul puisqu'avec moi il y a le groupe Off Track je vais laisser ses membres se présenter eux-mêmes. Qui n'avons-nous autour de la table Bonjour, je suis Stéphane Bonjour Stéphane donc salut, moi c'est Julien Ouais. Moi c'est Laurent Yes. Voilà. Ok, ok, ok La question qu'on pourrait euh, vous poser tout simplement C'est est-ce que tout le monde est autour de la table Ou est-ce qu'il y a des membres absents Non euh... Alors il manque euh, Thomas, donc ouais. le bassiste ouais, ouais, il, il passe pas en clair. conseil de discipline Ah, non peut-être qu'il suit un conseil de discipline Ouais, c'est pareil Alors, En fait il est du côté des méchants <rire> Ça y est, on est au courant et euh, donc du coup cette rencontre Off-Track Depuis combien de temps euh, ça existe Comment vous avez un petit peu euh, Qui a, a, a lancé l'idée première peut-être Alors euh, en fait euh, J'étais donc avec Thomas ouais. euh, Donc ça remonte à 2011 Quelque chose comme ça euh, On avait décidé de monter un groupe Ouais. Et puis euh, voilà, le line-up a changé depuis ça a, duré, euh, ça a dû durer un peu plus d'un an avec l'ancien euh, line-up Et puis euh, bon, on a rencontré après Laurent, euh, Steph qu'on connaissait depuis euh, déjà quelques années et, euh, et Alain Et voilà, ça fait un, un an en gros qu'on a ce line-up là Et ça s'appelait déjà Off-Track euh, Non, alors ça s'appelait pas Off-Track, ça, ça a commencé par s'appeler Intensive Care ouais. Ensuite il y a eu un concert Avec euh, Dogs of War Où du coup Steph est arrivé dans le groupe Et, euh, et Une fois qu'Alain est arrivé voilà, On était tous les cinq. Euh, ça s'est appelé, appelé Off Track voilà. et, et donc on peut, on peut dire que maintenant la formule est stable euh, bah, On l'espère bah, euh, disons, disons que le nom Off Track euh, C'est venu du fait que de euh, La rencontre euh, avec Alain et, et Stéphane nous est rejoint Du coup pour euh, Valider un nom ensemble qui puisse, voilà, ça, ça, pour nous, ça tenait, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, même s'il y, y a eu des changements de nom c'est qu'il y a eu des changements de line-up et qu'on se sentait pas forcément euh, bien à jouer ensemble ou autre. Et du coup, euh, là, la rencontre a fait que Off-Track, c'est devenu une évidence euh, pour nous euh, d'un nom à garder, quoi. D'accord. Donc c'est parti. Et effectivement, si on doit un petit peu, je pourrais dire que vous faites du rock, que ça avancerait pas forcément plus les auditeurs. Si on doit placer ça un peu sur cet énorme échiquier euh, dans le rock, qu'est-ce qu'on a comme, comme influence qui, qui, qui transparaissent Est-ce qu'il y a des choses un peu dominantes oh, on aurait quand même l'influence punk, on va dire. Ouais, côté euh, motorhead. On, on, on balaye un petit peu, un peu dans le, dans le comment dans le heavy metal, mais pff, entre guillemets quand même, entre parenthèses. Ouais, dans, dans les sons, peut-être euh, sur. C'est ça, sur la. la Il ouais, y, y a beaucoup de. Beaucoup de solos de guitare euh, voilà, C'est très, euh, ouais, ACDC, Motorola motorhead voilà, Nashville Pussy du, du gros rock qui tâche D'accord, avec cette idée de se dire euh, On va pas réinventer la poudre Ou avec cette idée de se dire On est capable quand même de réinterpréter euh, Non c'est euh, exactement ça ouais. C'est surtout, euh, on ouais. sait que de toute façon On n'invente rien, on ne veut rien inventer Juste on veut se faire plaisir On aime tout ça, on a toutes ces influences là Et, euh, et on veut avancer là-dedans On n'invente mm. pas on, on fait quoi, on fait non, comme mais... ça vient Malgré tout, je pense qu'il y a des choses un peu particulières, parce qu'on a des morceaux qui peuvent sonner peut-être un petit peu Motorhead, et puis d'autres peut-être qui sont un petit peu plus dans la veine Ramones. Euh, mais je pense qu'à la base, sans parler de tomber dans le heavy metal ou dans des, euh, dans des clichés euh, un petit peu dans ce goût-là, euh, je pense qu'à la base, c'est euh, vraiment euh, l'influence de chacun qui fait qu'on fait cette musique-là. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et en plus de ça... Euh, je pense que, qu'on le, qu le, qu le veuille ou non, malgré les influences qu'on est tous chacun, on vient tous du punk, quoi quelque part. Donc, de toute façon, c'est ce qui va transparaître au final. quoi. D'accord. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'on est tous de la famille du rock, mais on a tous chacun une petite influence différente, qui fait que quand on arrive à mettre tout ça en commun dans off Track, pour nous, ça nous semble une évidence. Et euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont euh, plus punk 77, donc ils vont être un peu plus... Euh, euh, comment dire, euh, Rock 70s, euh, un autre qui a, qui a, qui a plus d'influence euh, euh, blues, et euh, on met tout ça euh, ensemble avec euh, une grosse énergie, et puis surtout, comme disait Julien tout à l'heure, la volonté de se faire plaisir. Quoi. Ouais. On, on, on voit qu'il y, y a différentes façons de fonctionner de, dans les groupes, y, y compris comme ça, quand on arrive justement, chacun a sa petite influence, sa petit, son petit violon d'ingre qui vient rapporter dans, dans, dans le pot commun. Mais Alors du coup pour composer ça se passe comment Parce que c'est vrai que quand on a des influences différentes Est-ce qu'il y en a quand même un qui arrive avec un, un riff de gratte Et puis ça... un, un thème et alors, du coup euh, voilà Alors malgré tout <rire> On peut tout dire là-dessus Mais, mais euh, je pense qu'on reste en groupe Quand même plus ou moins démocratique C'est-à-dire ouais, qu'on euh, on a beau dire Qu'à un moment donné Un groupe c'est compliqué Parce que euh, à un moment donné Il y, y, y a forcément quelque chose qui, qui va prendre le dessus Alors que chez nous c'est vraiment euh, Faut que ça, ça, ça se fait tout, à tout le monde. Voilà, c'est toujours par une réponse collégiale en fait. Mm. Donc, euh, tant que tout le monde n'est pas ok sur quelque chose, ça passe pas quoi. Disons qu'une compo peut très bien partir soit d'une un, partie voix, soit d'un riff guitare, soit d'un tempo batterie, euh, euh, et on fait les arrangements tous ensemble. Quoi. C'est-à-dire que le, le, le batteur va donner son avis sur la deuxième guitare, le, le chanteur harmoniciste va parler des breaks batteries, et on arrive à composer ensemble tout ce qu'on veut entendre à la fin. ouais puis bien. à un moment donné, je crois que tout le monde cherche, quoi c'est-à-dire qu'on arrive, on finit toujours par trouver, parce que tout le monde cherche et tout le monde donne son avis sur ce qu'on a trouvé, donc euh, à un moment donné... Euh... Oh, je ne suis pas toujours d'accord, on finit pas toujours par trouver. En général, quand non, on non. met plus de 5 minutes, euh, ça nous vaut... Là, je ne suis, on... suis pas d'accord avec Alain, c'est-à-dire qu'on finit toujours par trouver, mais on n'en met... est pas toujours d'accord sur le c'est les deux plus difficiles. Euh, ouais, mais, mais on pas finit trop, toujours par trouver quelque chose, mais qui ne <rire> plaît pas forcément à tout le monde. D'accord. Ouais, donc il y a quand même ce côté, ça peut partir d'une idée de, de, de, de n'importe lequel ouais, des ouais, musiciens. Ouais, complètement. Mais il va falloir à un moment donné que ça fasse, euh, que ça, que ça fasse majorité, entre guillemets, que, mmh. Que, mmh. que tout le monde soit bien d'accord, avoir ouais, euh, ouais. ouais. même unanimité, euh, jusqu'à arriver au truc unanime, qui ça, fait ouais. que, que la somme des subjectivités mmh. de chacun fasse quelque chose d'objectif. Enfin, mmh. C'est beau ce que tu dis, sais C'est un peu ce qui fait l'essence d'un groupe, entre guillemets, d'un vrai groupe. Ouais. Je ne me considère pas peut-être pas non plus comme un vrai vrai groupe quoi que ça vient là ça vient, mmh. ça vient, ça vient. surtout toi. Ouais, ouais, ouais mais des fois, ouais, moi tout seul, ouais, c'est vrai que j'ai arrive. Et quand on joue comme ça et, <rire> et qu'on évolue sur, sur, sur les compos, on se rend compte que ça fait un an déjà qu'on qu traîne le truc et que ça commence à, à se délier. On prend des réflexes à, à plusieurs, ou alors déjà, il y avait peut-être déjà des, des gens qui jouaient ensemble, ou on se connaissait, parce que ouais. on sait que c'est toujours compliqué de reprendre ses marques avec euh, des nouvelles personnes. Eh ben, ben t'es bien placé, Jay, toi, pour le savoir, parce ah oui, que oui. On a joué ensemble pendant des années. Oui, c'est vrai. Et quand on avait dégénéré, Steph nous avait rejoint, donc on. Avec Steph on avait déjà joué ensemble mmh. euh, Pas avec euh, du coup euh, Alain, Lolo ou Tom, Tom. Mais, mais, mais voilà. on était tous Déjà euh, à écumer les salles de concert Et à se connaître depuis euh, Depuis des années euh, Soit carrément tous, soit avec des contacts Diffus avec les uns et les autres donc, il euh, y avait déjà une amitié qui existait entre, euh, avec la plupart d'entre nous, ou alors un qui faisait le lien avec les autres de toute façon. Oui, et puis de toute façon, tout, euh, enfin, on navigue dans un microcosme, hein, donc euh, on se ça. connaît tous plus ou moins, même de vue ou autre. Quoi, donc, euh... Dans le sud de Limoges, quoi. C'est ça. Ouais, ça. Alors, on se rend compte que justement, il y a l'approche que vous définissez, mais de temps en temps, on a des groupes qui peuvent nous dire justement, bah non, euh, moi j'ai je, je, un point de vue assez naïf sur la musique, c'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans un local de répète, on s'est plutôt isolé, on n'est pas des gars qui allons voir 36 000 concerts par an, parce que que justement on a envie d'avoir cette fraîcheur, cette nouveau truc. Vous c'est plutôt d'avoir bouffé toute votre vie des, des influences et plein de groupes et qu'on fait que tout ça se digère et que ça ressort. Est-ce que ça, ah bah, ça définit un peu le, la manière dont vous voyez la musique Ah bah nous c'est carrément, oui c'est carrément l'inverse de ça, c'est-à-dire nous on n'est on, on pas parti pour se foutre dans un local et puis euh, faire de la musique et puis on verra ce que ça donne quoi. C'est-à-dire que à la base on, on, on se connaît au, dans, dans le cadre de concerts à la base. Ouais. Donc euh, on, on vit d'abord la musique. À travers ce qu'on écoute ouais. à, Avant de, de, de se regrouper pour en faire quoi. Mmh. Non mais ça peut être la très bonne démarche justement mmh. Puisque ça file plein d'idées Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas Ça te donne des, des idées derrière hein. Dans ce que tu disais DJ, Il euh, y a un truc qui est assez bizarre C'est de s'enfermer euh, Et ne pas avoir d'écoute à côté Et de se dire qu'on va sortir un truc frais c'est pas facile quoi bah, le ah, risque c'est de refaire quoi. un truc qui finalement existait déjà et d'être déçu parce que ouais, ça existait déjà de toute façon ouais. je crois que tout existe déjà donc mais c'est vrai qu'après euh, la composition fraîche et tout nous on n'avait pas euh, pas la prétention et certainement pas non. le niveau non, aussi non, non. pour en faire donc on s'est dit on fait ce qu'on aime on essaye de le faire au maximum bien bah, on fait comme et, ça vient quoi et euh, voilà ouais, on, oui. on, on, on, on essaye pas d'inventer quelque chose quoi même et si, comme disait Laurent, il y a des trucs hum. qui ressortent un petit peu. Des fois. Et à la, à la base, on n'était pas parti pour faire absolument un truc qui, qui voilà, qui, qui fonctionne et qui, enfin, euh, je veux dire, ça, ça fonctionne certainement parce qu'il y a une osmose dans le groupe et que euh, et que chacun amène sa patte, quoi. D'accord. Eh bien, pour rentrer un peu plus dans le sujet, je propose qu'on écoute un premier extrait. Et puis, on mm -hmm. se retrouve juste après pour en parler. Puis, pour parler de vos projets. Parce que, bah, effectivement, une fois sorti du local de répétition, il se passe des choses aussi. Et on en parlera tout à l'heure. On va commencer avec Evil Twins. Euh, un mot sur le morceau avant qu'on le déclenche? Ben, bah, Alain, vas-y, je t'en prie. Mmh, ça sent le moteur Ed. Parfait. <rire> c'est dit, c'est parfait. On n'en entend pas plus. Musique. Batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move hein Sur ce euh, plateau de la manette, à un instant, c'était un morceau d'off track euh, D'ailleurs ce morceau il est tiré de quoi et D'où il était enregistré Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe du côté du disque Il se Alors, passe plein de choses Plein plein de trucs <rire> Déjà le disque donc, euh, bah, ça va être l'occasion aussi de remercier Armel avec qui ouais. on l'a enregistré Instead of Brad Voilà, voilà. Euh, ouais. le, le cinquième mousquetaire voilà. Sixième <rire> Sixième, ça. Ouais, Sixième. Ouais. Bah oui ouais, Thomas est pas là ouais, C'est un bassiste, toujours le bassiste euh, donc voilà, ça a été fait avec lui. Ouais. Euh, on a fait ça, on a fait ça quand il y a un mois, un mois et demi, plus que ça. Ah ouais. ouais, enfin, pas euh, oui, plus que oui. ça. Enfin voilà. Et euh, bah après, euh, sur ce morceau-là, alors bah, je vais laisser Alain. Je, je crois qu'il qu faut commencer ouais. un petit peu depuis le début. C'est-à-dire que la rencontre avec Carmel s'est faite un petit peu bizarrement, quoi. C'est-à-dire que il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe mmh. et euh, Mais dans de la bonne soupe. Hein. Dans de la bonne soupe. <rire> Et il s'est trouvé qu'il euh, a eu l'occasion de nous faire euh, quelquefois fois le son euh, sur des concerts ouais. et, euh, et du coup il nous a proposé comme ça euh, Éventuellement comme on était branché pour enregistrer euh, l'équivalent de 13 titres euh, de, de, de nous faire le son justement pour l'enregistrement Donc on s'est dit bah pourquoi pas on peut toujours essayer euh, Donc euh, ça s'est fait un petit peu euh, comme ça quoi. Et puis C'est vrai qu'humainement en plus voilà, on a quand je disais euh, le 6 euh, mousquetaire euh, C'est vrai que humainement euh, on est vraiment dans le même délire, mmh. la même rigolade et mmh. tout. L'enregistrement s'est fait euh, chez lui, dans sa baraque, euh, euh, comme euh, la plupart de nos répètes, en buvant des coups, en étant tranquille, sans stress. Et, euh, oh sauf man, Alain, mais bon, ça, ça c'est une autre anecdote, on va ah la garder ouais, pour nous. On la gardera pour une prochaine émission. <rire> c'est ça. Et donc là, j'ai un disque 4 titres, vous me parliez d'enregistrer 13 titres, je suppose que pour l'instant, le, le, le, on va dire la démo que j'ai entre les mains n'est que temporaire et qu'il va y avoir une, une sortie alors, un peu plus définitive. Alors en fait, les 4 titres qui se trouvent sur le CD, c'est pas, c'est pas une démo, c'est vraiment des titres qui sont issus de l'album qui doit sortir. Donc l'album qui comportera 12 titres. Mmh. Et, euh, et du coup on a décidé de faire un CD promo euh, de quatre titres hein. Donc ces quatre titres là qui sont réellement issus du, de l'album à venir euh, Pour euh, envoyer pour des marchés, pour d'éventuels concerts ou, euh, des ou des radios, radios ou, ouais. ou, etc... Donc c'est un, un petit peu le produit d'appel avant le la C'est ouais. ça, c'est pour se faire découvrir auprès des plus des professionnels, autre chose. Et puis on peut retrouver en plus ces quatre titres pour tout le monde sur le banc camp du groupe. D'accord. C'est voilà. oui. un, un petit peu le petit saucisson qu'on te propose quand tu vas acheter du saucisson tu vois, ouais. au supermarché. Ouais, c'est hein. la rondelle de dégustation. Voilà, la ça. rondelle de dégustation. C'est bien. Bravo. Regarde ça là. Et en plus là, il y en a pas qu'une de rondelle, il y en a quatre. En plus royal. Et euh, pour le coup, du coup, ça veut dire que l'album va sortir Est-ce qu'il y a ouais. déjà des dates de pré, but sortie d'album Est-ce que le but, c'est quand même de ne pas trop stresser et d'attendre que ça arrive pour savoir quand c'est que ça se lancera Alors, Alors, on y a réfléchi tous ensemble. Ouais. Ça va être une autoprod de la part du groupe. D'accord. On, par, on passe par personne d'autre pour le faire. Hum. Euh, on a des contacts pour le pressage. Donc, on attend. Il y a encore deux, trois légères petites choses à corriger sur, euh, sur, au niveau du visuel. Ouais. Au niveau du visuel. <rire> Et, euh, et puis après, on va envoyer ça au pressage. C'est pour une sortie courant janvier, donc, avec euh, un LP en vinyle, avec un CD à l'intérieur pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir encore une bonne vieille platine pour lire la galette. D'accord, donc finalement, le, le double objet, quoi. Avec... En janvier, peut-être février, peut-être, peut-être. On verra en fonction des délais en de en la boîte de prod. En où, espère euh, ja voilà, on, on espère, on, espère janvier. Voilà, oui, et puis, et puis histoire de le sortir au cours d'un petit concert sympa, il faut bah, que il ce concert là, se cale 300 copies, 300 copies, 300 copies et, 300 copies, ouais. et éventuellement on va en premier pressage. Et puis bon, s'il y a de la demande, on verra après pour en refaire d'autres. Mais euh, 300 copies, euh, ça me semble raisonnable. Par rapport euh, au concert que tu disais, euh, ça, euh, je vais laisser Steph répondre parce qu'il y, y, y, y a éventuellement. Euh, une date en, en janvier euh, ben, enfin, Qui sera le, galette, la galette, une fois qu'on aura la galette de sortie Voilà hein. sur Limoges D'accord Donc, Donc il y aura On un cons... verra, ce sera dit en temps voulu euh... Exactement, les gens enfin. peuvent vous suivre D'ailleurs on peut rappeler que vous êtes présent sur quelques plateformes de réseaux sociaux Ou ce genre de choses Et il n'y a ouais. pas forcément de, de, de site encore dédié Mais il y a déjà pas mal de choses sur, le, sur la toile ouais. hum. Vous avez des adresses en, en tête peut-être il y a un Facebook déjà. Ouais, si les gens taffent tout simplement euh, Off Track euh, Limoges, ils risquent de tomber euh, directement sur le, sur le Facebook. Et je vois qu'il y a aussi euh, du son directement écoutable sur Bandcamp, vous l'avez cité tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bah donc, donc les quatre titres du, du CD promo qui sont disponibles sur le Bandcamp. Ouais. Donc c'est Off Track 1. Point bande camp, point quand même impeccable et du coup ça permet aux gens de suivre et puis que, du coup ils seront au courant pour le, ce concert-là de sortie d'album jusqu'ici vous vous faites peut-être discret vous évitez de trop de, de, de peu histoire que ça fasse que ça crée l'événement il y a quand même deux trois concerts calés en dehors de Limoges non bah, on a joué bah, euh, on a joué euh, samedi, samedi soir, soir, là, soir là en la, donc Corrèze Perlevade mmh. avec Mr. Godson entre autres entre, entre, entre autres <coughs> Et euh, non là surtout euh, c'est vrai qu'on a On a passé vachement de temps à travailler euh, bah, L'album, le mixage voilà. euh, Tout ça On, on, on s'est pas trop consacré à la, au démarchage euh, Vraiment pour des concerts Parce qu'on n'avait pas aussi l'outil On n'avait pas la démo pour le faire ça. Là maintenant on a un bel outil euh, ouais. Qu'on va pouvoir envoyer Des marchés, euh, euh, des petites salles, des petits bars Des festoches euh, et euh, tu, voilà. parles, tu parles des quatre rondelles de saucisson C'est ça les quatre rondelles de saucisson. Après je ne sais pas si ça va parler à certains, mais euh, effectivement on a eu euh, on va dire un petit, peu, un petit passage euh, pas à vide mais un petit passage de repos après l'enregistrement de l'album où euh, on a pris un peu de temps avant de revenir euh, au local pour euh, à nouveau répéter et composer euh, d'autres titres. Parce que effectivement l'album c'est quand même sans être stressant, c est, c est, ça, ça, ça prend quand même pas mal d'énergie. Et, euh, et du coup il faut bien voir Qu'enregistrer euh, un album c'est une chose Mais euh, derrière il y a quand même euh, bah, Tout le temps que prend euh, le mixage mm -hmm. Parce que c'est quand même pas rien Il y a le mastering Parce que nous c'est un mastering pour du vinyle Déjà à la base Donc ouais. c'est quand même particulier Et euh, du coup euh, voilà, on est revenu en répète depuis quelques semaines mm -hmm. Mais euh, au niveau des dates euh, Il n'y en a qu'une seule de Calais Pour l'instant qui sera en début 2015 Et qui sera euh, à, la, à la souterraine Yes. Mais euh, voilà, je me semble dans mes souvenirs que ça doit être à mars 2014 quelque chose comme ça d'accord bah de toute façon effectivement ce sera la, la sortie du disque qui fera un petit peu agiter les consciences et puis pourquoi pas un appel aux associations aux organisateurs qui nous écouteraient n'hésitez pas à aller les contacter sur euh, le Facebook ou sur le Bandcamp qu'on a pu citer euh, tout à l'heure du coup euh, est-ce a, pour l'instant ça va être je suppose bien focalisé sur, sur, sur l'album sur la sortie de l'album le mmh. travail sûrement un petit peu regarder ce qui se passe en, en, en radio le, le gros de boulot il, il sera là-dessus vous pensez euh, que pour faire vivre l'album, vous resterez combien de temps dessus Est-ce que déjà il y a une idée de se dire hein, on aimerait bien composer un truc qui sort tous les deux ans Est-ce qu'il y a des choses aussi précises de fixer Ou alors pas du tout, on va laisser non, vivre y tout ça. On, a... ouais, ouais, on laisse vivre le truc. Oh... Après on est on... déjà reparti dans la recomposition. Voilà, on va morceaux, se remettre ça. au compos et puis bah, après euh, on verra suivant le, le set qu'on a. Quoi. Déjà on, on se contente de faire le set de, de 12-13 morceaux qu'on a, hmm. de le faire le mieux possible. Et euh, après, ben, ça va s'étouffer au fur et à mesure arrière. du temps. Oui, je... Là, on en a déjà eu une autre qui est, qui est sous le coude, une autre compo encore qui est en cours. Donc effectivement, là, le le, le pressage et la sortie de l'album, c'est le c'est le gros projet. Mais on reprend effectivement les activités de démarchage et les activités de compo qu'on n'arrête jamais. En fait, on est constamment en composition ouais, euh, ouais, tout puis je au crois long des la, ouais, la seule pression qu'on connaît, c'est celle qui existe en fût. C'est ça. Ah, euh, c'est ça. Bien joué. Ça, ça pourrait presque être le mot de la fin, mais je me demandais quand même si cet album aura un nom, <rire> ou est-ce qu'il sera éponyme euh, Non, non, tout à fait, il y a un nom. Il y aura un nom, et il ne faut ouais, pas le dire, ouais. c'est ça oh, oh bah si, on si, peut oh dire. Bah, Dites-le alors. Bah, you mean house Power Ok, pourquoi pas, impeccable. Et du coup, vous m'avez sélectionné un deuxième titre de euh, des quatre rondelles de saucisson, ouais. et euh, c'est Rock and Roll Queen. Ouais, un euh... titre un peu particulier, Celui-ci celui ah ouais par contre. Ouais, Qu'en ouais, est-il ouais. de particulier Un hommage. Euh, on dira pas à qui. On, on dira pas la à qui. Je, je pense qu'elle se reconnaîtra, mais euh, c'est un petit hommage. Je pense que ça tenait à cœur un petit peu à tout le monde de, de, de, de rendre hommage. On dira tout du à, moins que son prénom est cité dans le morceau. Voilà, à une personne particulière qui, euh, voilà. Ça nous tenait à cœur et du coup, qu'on euh, qu aime bien, parce qu'il y a aussi des gens qu'on aime pas, mais là. On voilà, on, on aurait, aurait pu bien. faire un morceau euh, contre, mais là c'est plutôt un morceau, un morceau pour, pour. Et, euh, et du coup, je sais pas, c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'au moment de faire les paroles, euh, voilà, ça, ça s'est tombé comme ça et je pense que tout le monde était ok euh, ouais, pour que ce soit comme ça, unanime. Donc on lui fait quand même un gros bisou. Euh. Exactement. Ouais. et ben moi je vous remercie d'être venu dans cette émission et puis je vous souhaite à toi. longue merci vie. À toi. Merci. Euh, merci pour l'invite. Et puis à très bientôt sur les scènes de la région ou d'ailleurs, d'ailleurs. Hein d'ailleurs, On se quitte en musique. Merci. Nice. Ciao. Ciao. Ciao.